Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir <rire> Bah écoute, euh, un costume. Ouais. <rire> Il l'appellent, les Anglais, le French Blue. voilà ok. <rire> ce, qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt bon. Ok, bah ok. <rire> bah on va la jouer patriotique. Hein. Bon, ça va déjà mieux, mais à tous les coups, ça se voit encore. Salut, vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler de mon costume sur mesure, et en particulier, du choix du tissu. Quand on se fait un costume sur mesure, hormis le fait qu'il soit fait à nos mesures, ce qui est déjà très bien, on a la possibilité de choisir le tissu avec lequel sera fait le costume. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'avais en tête comme tissu, la couleur, la matière, etc. Vous verrez tous nos échanges avec le conseiller, qui me présente tous les tissus possibles, les plus adaptés pour moi, donc avec les plus et les moins de chacun, et à la fin, vous verrez le choix final que j'ai fait. Comme pour quasiment tous les vêtements, le tissu est à la base de tout. C'est lui qui va donner son caractère visuel, couleur, texture, mais aussi son tombé, ses propriétés techniques de base, ou même le ressenti au toucher. C'est pour ça que lors d'un rendez-vous pour un costume sur mesure, le choix du tissu est peut-être ce qui prend le plus de temps. Je sais que l'étape du tissu, c'est l'étape la plus dure. Forcément, quand on s'apprête à faire ce genre de pièce, quand on a le projet d'un tel vêtement, on y réfléchit à l'avance, et ça a été mon cas, j'y réfléchis plus d'une fois avant le rendez-vous. Pour la couleur déjà, je l'ai voulu bleu parce que j'aime trop le bleu, mais aussi parce que j'ai en tête les blazers euh, à boutons dorés euh, que je vois un petit peu partout en ce moment et que vraiment j'adore. Le blazer bleu, enfin ouais. à boutons croisés, à boutons dorés, style easy, etc. Bon, tu connais. Ouais, et euh, <rire> voilà l'ensemble, pantalon, euh, tissu bah, de couleur bleue. Okay. et euh, un bleu voilà assez euh, pas trop foncé pas comme celui qui est derrière toi par exemple après je voulais pas un classique blazer bleu foncé parce que j'ai déjà un costume droit bleu foncé donc euh, un bleu moyen ni trop foncé ni trop clair pour changer pour changer un peu bah moi je voulais plus un truc euh, vraiment lisse une laine lisse d'accord et dans un bleu un peu plus euh, un peu plus clair un peu comme ce que je t'ai envoyé ok du coup bah voilà un truc un peu plus un, un peu, plus, peu voyant. plus chatoyant en termes de couleur voilà c'est ça euh, très bien bah, j'ai pas mal de choses à te montrer et euh, on va bah, dégrossir tout ça et... et après on parlera des... des... Une fois qu'on a choisi le tissu, on parlera du reste. Même si j'ai déjà réfléchi que j'ai déjà en tête le type de tissu que je veux, je me tiens bien entendu ouvert au conseil et au bon goût de Quentin, le conseiller mesure qui est là pour m'aider et pour que je puisse faire le meilleur choix, celui qui me correspond le mieux. Je sais que tu aimes bien les tissus un peu lourds. Bah ouais en fait euh, bah, c'est pas pour rien que je veux un 100% laine un peu lisse et tout C'est mm -hmm. que bah je veux vraiment beaucoup de tenue Je veux voilà un, un pli de pantalon vraiment euh, voilà, bien marqué, net et... bien net okay. Je compte faire un truc assez structuré, bien euh, cintré Donc euh, j'ai dans l'image un truc bien, bien lisse ouais. Ok d'accord Donc lourd euh, peut-être okay. Donc je, en je priorité j'ai ça à te montrer qui est très intéressant euh, De chez Drappers Même si on est passionné de vêtements et qu'on a des connaissances sur les tissus Ce n'est pas facile de choisir pour autant par exemple, c'est compliqué d'imaginer ce que va donner le costume final en regardant et en datant un petit carré de tissu. D'où la précieuse aide du conseiller. D'ailleurs, vous verrez Quentin donne un tas d'explications à chaque Elias tissu qu'il me présente. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Donc ça fait 370 grammes. Ouais. Alors c'est on va dire toute saison à tendance automnale. Ouais. Voilà. Pour aujourd'hui, euh, 25, 20 25 degrés c'est trop chaud. Par contre, jusqu'à 15, franchement, il n'y a aucun souci. Okay. Même 17 degrés, je pense qu'il n'y a aucun souci. Pour toi, 4 saisons, enfin, toute saison, c'est 300 grammes à peu près, j'imagine. C'est ça. De ouais. okay. toute façon, là, toute saison pure et dure n'existe pas ouais, vraiment, il hein, n'y a pas de perfection. mais euh... C'est-à-dire qu'en fait, un tissu en, en, en laine, s'il n'est pas trop, trop, trop près du corps, si ce n'est pas un collant, euh, qu'il soit à 250 grammes ou à 350 grammes, il n'y a pas une différence énorme ouais. si okay. tu peux respirer un peu à l'intérieur. Si c'est un collant, oui, forcément, le tissu il va être plus lourd, plus chaud. Okay. Voilà, donc après il faut voir aussi en fonction de la coupe. Donc ça, alors l'avantage d'avoir un poids à 360 g, c'est que tu as quelque chose de très costaud en termes de durabilité. Il y a plein de fils qui ont été tissés de manière très dense, qui ouais. sont bien resserrés, donc c'est costaud. Et c'est très nerveux comme tissu. Effectivement, je t'ai vu faire le, le, ce petit geste. Ouais. Quand tu viens le, le froisser, on va dire, il revient très vite ouais. dans sa forme initiale. C'est nerveux. Euh, bon là il froisse un tout petit peu parce qu'en fait il y a l'étiquette oh, ce qui, les du coup à faire un pli sur, le, sur ouais. le tissu mais en fait ça ne froisse pas du tout. Okay. Euh, ou vraiment si peu. Okay. Donc c'est intéressant pour garder un beau tombé le poids et la nervosité pour garder le pli du tissu et le fait que le costume ne se déforme pas. Ouais. Okay. Voilà donc il sera bien structuré. Euh, en fait plus le tissu il est, il est fin en surface plus il va être doux mm -hmm. euh, au toucher. Euh, indépendamment du poids. Après c'est vrai que d'une manière générale euh, le consensus dit que euh, les tissus fins et doux au toucher sont d'un poids assez léger, hmm. d'une manière générale. Euh, c'est un peu, entre guillemets, un non-sens de faire un tissu très ouais. doux et lourd en même temps. Ouais. Mais je vais te montrer sur deux liasses qu'on peut le faire aussi. Okay. Mais c'est plus rare. Pourquoi Parce que ça coûte plus cher. Parce que, en fait, Il faut foyer les deux. Quoi. Enfin, Exactement. L'idée d'un tissu doux, etc., c'est quelque chose de très moderne. Dans les années 50, euh, les messieurs portaient des tissus qui étaient bien plus lourds et ça s'arrêtait là. Et en fait, alors là par exemple tu vois on est sur un Super 130, donc euh, là on est sur un poids qu'on appelle du coup aujourd'hui, euh, dans, dans, dans nos années modernes, des poids toute saison. Donc entre 250 et 280 grammes, ouais. c'est ce qu'on appelle toute saison, euh, et c'est plus lisse, c'est un peu plus fin, et donc souvent plus doux. Ouais. Et le Super, donc là en l'occurrence c'est un tissu de chez Hollande et Chéry, anglais, Super 130. Euh, qui en fait est la finesse ouais. des fibres, et plus tu affines le tissu, plus les fibres sont fines, par ouais. euh, plus c'est doux. Par contre, plus ça froisse, plus c'est fragile, oui, parce sûr. que les, les fibres sont plus fragiles, parce que c'est plus fine. Et donc là, tu as un 130, c'est quelque chose d'assez médian. Il y a là, 200, souvent, j'imagine, c'est très... du 110 130, bah, Ouais, en fait, quand euh... c'est pas précisé, voilà, c'est 100-110 grand max. Okay. Et effectivement, quand ils prennent euh, euh, des tissus un petit peu lourds, bah, souvent, ils vont pas affiner ouais, trop bien les sûr, ouais. sinon, effectivement, il faut en mettre beaucoup plus. Mm. Du coup. Ouais. Et du coup, ça coûte plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de matières premières. Voilà. Alors après, ça c'est notre expérience aussi. Quand tu regardes des tissus, tu as donc les super qui sont parfois notés, le poids euh, et tout ça. Mais indépendamment de l'étiquette, nous, on est à même de te dire si le tissu va bien tomber. D'accord. Et des à fois, même il y a avec des le tissu qui ne va ou... pas bien tomber, bah, c'est une question d'expérience. On a l'habitude sur la main, ce qu'on appelle la main du tissu, ouais. c'est de sentir comment le tissu vit en fait. Ouais. Et des fois, tu as des tissus qui sont lourds et on sent qu'ils sont très mous. Des fois, tu as des tissus lourds qui sont beaucoup plus raides et ça, ça va influencer le. Et ça, c'est à cause de quoi du coup Est-ce que c'est à cause du. C'est la manière du... dont c'est tissé, c'est la manière des. C'est pas à cause du super ou ce genre de choses pas forcément. Bah, ouais. pas forcément, ça dépend. Tu peux faire du raide, tu peux faire du souple, euh, du moelleux. Ouais. Voilà, la flanelle, par exemple, ouais, c'est moelleux, euh, bien que ce soit assez lourd. Hum. Voilà, c'est vrai. Euh, mais du coup, un pantalon euh, moelleux va perdre un petit peu son pli alors qu'un tissu plus raide, euh, voilà. Et si tu veux un bleu un peu plus chatoyant, euh, donc voilà, tu as différentes teintes. Lui étant un peu violet, lui étant peut-être un peu trop marine, peut-être. Enfin, tu as le mm -hmm. Et j'ai un bleu intermédiaire. Bah moi, je cherchais plutôt un bleu euh, plutôt comme ça, limite. Un peu plus acier. Je sais pas, si as vu ouais. un peu les, les voilà exactement euh, un peu comme les photos que je t'ai mises, un peu plus acier. Je crois que Julien dit Air Force, quelque chose comme ça. Mais euh, non, plus acier. Euh, Air Force, et... c'est un tout petit ouais, peu non, plus foncé, un peu Plus, foncé, un petit foncé, plus ouais. foncé. Mais en fait, ce genre de bleu, c'est un peu le bleu du, du costume qui est là. Ce qui me paraît un peu plus clair que ce que tu m'as envoyé. Ouais, non, un peu plus clair. Après, effectivement, ça, c'est euh, intéressant, parce qu'il y a un peu de vert et un peu de, de gris aussi. Mm. C'est un bleu, ce qu'on appelle des bleus un peu pétrole. En fait, c'est un bleu un peu pétrole. Ouais, voilà, je pense que c'est ça, le, ouais. le terme bleu pétrole. Ouais. Mais ça, euh, trouver un bleu pétrole euh, avec un tissu dont, dont les caractéristiques que tu as envie, c'est un peu plus dur. Ça, <rire> finalement Oui, c'est un peu plus ça. Par contre, ça, c'est plus... Enfin, au niveau de la teinte, hein. Ouais, mais, euh... mais j'ai peur que ça corresponde moins en termes de tomber, par rapport à ce que tu me dis. Parce que ça, c'est un dessus qui va être un peu plus chatoyant, un petit peu plus euh, léger, donc euh, moins de tomber. Après, il y a ça qui ah, est très ouais. joli, avec un peu de texture. Hein. C'est pas mal, effectivement. Euh, tu as ça aussi. Ah ouais, ouais là, je pense qu'on est pas aussi. mal. Ouais. ouais, finalement, en fait, c'est un bleu un peu gris, quoi. Un peu un pétrole. Un peu pétrole, surtout, ouais. Et là, du coup, on était sur quel euh, lias déjà ça c'est l'alias drapeur, c'est la première que je t'ai montré, ouais. euh, on va dire grossièrement toute saison, euh, mais 370 grammes donc avec un beau tombé. Pour la matière, je voulais de la laine parce que j'aime bien sa douceur et sa tenue, ça tombe bien sans froisser. Le petit problème c'est que je veux un costume avec un beau tombé, donc avec un tissu un minimum lourd. Je me dis qu'un costume sur mesure, donc à mes mesures, avec un super tombé, bah, ça va être magnifique. Après l'inconvénient c'est que je veux pouvoir mettre ce costume toute l'année Genre pouvoir le mettre en hiver mais aussi en été Sauf que le truc c'est qu'un costume lourd ça porte un peu chaud Et moi j'ai souvent très vite chaud Donc c'est là le dilemme Avoir un tissu un peu lourd au beau tombé qui portera un petit peu chaud Ou avoir un tissu plus léger au moins beau tombé mais que je pourrais porter plus souvent tout au long de l'année Je pense qu'il détermine le plus là pour moi par les pour En premier ça va être euh, la teinte Oui Puis elle se rapproche et mieux c'est Ensuite, ça va être euh, bah, le côté chatoyant et la tenue. Quoi. Et tu veux plutôt mat ou plutôt chatoyant, du coup Plutôt chatoyant, quand même. D'accord. Après, pas bah, excessivement, genre en, en intermédiaire, comme Roland euh, des faisait, c'était bien. Est, tu vois, tu as le genre de choses qui est intéressant aussi. Mais là, forcément, vu que c'est du 150, même si c'est le lourd, ça va bien tomber, mais tu auras un tombé qui est quand même beaucoup plus euh, fluide, moelleux. Quand ça, ça sera un tombé plus raide. Avoir aussi ce que tu veux privilégier. D'accord. J'ai du mal à me représenter le truc. Comment ça va donner un tombé plus raide ou plus moelleux C'est difficile à dire, mais tu vois, un, un, un, le côté plus raide, euh, il va être surtout sur le pli du pantalon euh, et au niveau des. Et entre guillemets, alors c'est de la laine, c'est beaucoup plus souple, mais ça va être un peu plus comme un coton. Ok. Un sens un peu plus droit. Euh, alors que ça, c'est. Euh, euh, bien qu'il soit lourd, le fait de mettre du Super 150, ça va faire que le pantalon est. Il est assez fluide en fait. Ouais, d'accord. Ça va rendre un pantalon euh, assez, euh, assez moelleux. Tu vois, en fait, dès que tu vas bouger, le pantalon, il va être un peu, un peu fluide. Mmh, d'accord. ça, ça va se tenir un peu plus. D'accord. Et ça, en fait, c'est des tissus plus modernes. Et ça, c'est des tissus un peu plus old school. Donc, euh, si tu regardes des films euh, un peu d'époque, tu remarqueras vite que les pantalons, euh, alors, ils sont, un, ils bougent un peu parce qu'ils sont beaucoup plus amples. Ouais. Mais tu sens qu'il y a un tombé, de... oui. non, tu vois oui, la veste, elle tombe, euh, c'est nickel. Et du coup là, au niveau des tissus, celui qui fera le plus, le plus net, ah bah, c'est sans conteste celui-ci. Okay. Ça, moi j'ai tendance à... Enfin euh, moi j'aime bien aussi, mais euh, si tu veux quelque chose de très très net, c'est plus euh, là-dessus qu'il faut aller. Euh, ou plus sur euh, le fresco, mettez mes moins. Ouais. Euh, Par exemple, CD, je sais pas je oublié, fasse, tu peux oui, te oui. souvenir à peu près, mais euh, tu vois le Solaro de laine que j'avais en S3 au pré-tap, oui, pour toi c'était un truc plutôt raide ou moelleux au niveau du ça. pantalon. On il est là. Alors c'est pas exactement ouais, pas le même, bon, mais c'était euh... quasiment ça. Ok, d'accord, ouais. ouais carrément... et, euh, et ça faisait 330 grammes, si Ouais, pas. ouais exactement. Et c'était plutôt raide comme tissu. Ok. Alors, bah, c'est de la laine, hein. ça ouais. reste fluide hein, ouais. quand on, on s'entend bien. Hein. Mais c'est pour différencier d'un tissu trop... D'accord. Bah je pense trop plutôt, raide, plutôt raide alors ouais. Euh, bah déjà en fait en, en les regardant euh, déjà dans l'image que j'avais j'avais un truc plutôt lisse comme ça plutôt que là où c'est euh, bah, des petits points en fait un peu comme ça. En fait je voulais pas un truc qui fasse obsac et euh, bah ça pourrait le faire un peu après voilà si on se recule forcément on verra moins. Mais je vois il y a un truc vraiment euh, bah lisse euh, comme un plus costume lisse. quoi en fait finalement. Ouais ok. Alors là c'est plus lisse donc si on trouve la couleur ça peut être intéressant c'est un beau tombé aussi. C'est pas trop chatoyant, c'est entre les deux. C'est pas facile, hein, ce genre de. En fait, j'aime euh... bien ça. Ouais, bah ok. Hein. Je trouve que c'est pas mal aussi. Je Je en fait, euh, ouais. Ouais, c'est du mal aussi. Bon. C'est plus, plus clair que ce que mal. tu m'as montré, attention. Hein. Ouais. Ça, c'est. Ouais, c'est très clair en vrai. Bah, ça, c'est un bleu Air Force, ouais. en fait. C'est ça le bleu Air Force. Mais tu vois, ça sera quand même bien plus clair que ça. Hein. Mm. Bah, ouais, globalement, ça, c'est. C'est pas mal aussi, les deux, là. Et. Euh... Alors ça, l'avantage, c'est que c'est plus lisse, donc ouais. tu retrouves ce côté-là. En termes de main, euh, c'est bien, c'est toute saison. Euh, c'est assez raide quand même, pas autant qu'évidemment qu le 360 ouais, g, okay. parce qu'il fait 280 Mais par expérience, je sais que cette ci elle, est, euh, elle marche bien. Ok. C'est quel euh... Hollande et Chérie. Euh, tu vois, elle s'appelle Pérennial Classique, donc ça veut vraiment dire le tissu classique euh, de loin. Ouais, en fait. okay. On bah... va se prendre la tête, c'est intéressant. Celui-là, il est pas mal. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. Parce que là, très honnêtement, si je peux intervenir dans les choix, même si les goûts euh, c'est à chacun, ça c'est très clair. Ouais. J'ai peur que ça passe euh, bah on... vite ou que tu oses pas forcément. Mais... Ouais. Puis quand on le voit en fait en carré, on se rend pas et... compte à quel point. Parce que là, je trouve que si on prend juste comme ça, que c'est pas si clair que ça. Bah, mais si on voit un ensemble. Tu vas voir, hein, bah déjà, quand je vois la veste là, j'ai l'impression qu'elle est très claire. Bah oui, on peut mettre à côté hein, et on n'est pas très très loin. Hein. C'est même un peu plus euh, intense. Parce que ouais. finalement, celui-ci c'est un fil à fil avec un petit peu... ça. Euh, ouais limite il est plus clair aussi li. en fait Et celui-là en fait comme il est plus uni, c'est ça, plus lisse et un chouïa plus clair ouais. Il va vraiment en grand plus clair Ouais c'est ça Pour le coup ouais Ok, bah écoute euh, je pense rester bah, sur euh... celui-ci il est un peu plus foncé on s'entend ouais. bien Mais il a, un, il a un côté pétrole par contre tu vois à côté du bleu marine classique Il a ce côté un peu, un peu vert, un peu gris dedans Je sais que l'étape du tissu c'est l'étape la plus dure Ouais après, je voulais me permettre de te montrer un autre, mais il n'est pas ultra lisse, c'est celui-là, qui est pas mal. Ah ouais. Ouais, bah globalement, c'est un, un peu pareil. Hein. Enfin, c'est vrai que celui qui se rapproche le plus, ce serait celui-là. Ouais. Après, je ne sais pas ce que ça donne. Euh... Après ça, c'est un peu léger, un peu fluide. C'est vraiment le costume moderne. Enfin, euh, c'est le, le genre de tissu très moderne qui ne va peut-être pas correspondre au tombé que tu recherchais. Ouais. Parce que ça, tu vois, ça fait 250 grammes, c'est assez léger quand même. Ouais. Là, en tout à l'heure, on parlait de, de tissu qui faisait 100 grammes de plus. Hein. Je pense qu'on est pas mal sur celui-là. Ok. Et en vrai, euh, je pense que bah, sur celui-là, de l'en il... je pense que c'est la ligne des teintes qui se rapproche le plus et que c'est aussi le meilleur compromis entre tous. Donc, ouais. Euh, bah, je pense bah, que... avec celui-là, je serais satisfait. Ouais. Ok, Je pense qu'on est, qu est pas mal. Alors, il faut que je... impérativement que je vérifie le stock. Ouais. Je vais croiser les doigts. Parce qu'en en fait, en ce moment, il y a pas mal de pénurie de tissus. Ouais. Après, comme je t'ai euh... dit, c'est pas urgent finalement. Comme, oui, au début, si, ça pouvait l'être. Si être... Il revient en stock dans un mois ou deux, on met ouais. en attente la colle. Oui, sans okay. problème. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, en fait, suite au Covid, enfin, euh, pendant le Covid, l'activité euh, des drapiers a été très, très, très limitée. Donc, ils n'ont rien produit, ou si peu. Et en fait, quand l'activité a repris assez forte, assez fortement, bah, euh, ils n'ont pas prévu assez. Available. Ok. Alors, <rire> impeccable. Et bah ben, tu vois, euh, on avait dit quoi, Blue Air Force tout à l'heure, ouais. ils l'appellent, les anglais, le French Blue. voilà Ok. Ce qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt bon. Ok, bah nickel. Bah on va la jouer à patriotique. Hein. Et du coup, ça a été ce tissu-là, un tissu du drapier anglais hollandais chéri, un 100% laine avec une couleur qui m'a l'air d'être pile dans ce que je recherche. Tu peux vas résumer du coup caractéristiques euh... Donc un peu toute saison, ouais. enfin même plutôt toute enfin, saison, on pourrait dire que c'est l'archétype du toute saison. Ok. Euh... 280 grammes. 280 grammes, donc toute saison a tendance à un tout petit peu plus euh, épais pour une bonne tenue. Ok. Voilà. On n'est pas dans l'extrême tenue du 370 grammes et on n'est pas dans euh, les tissus trop fins, trop soyeux, trop brillants. Ouais. Euh, D'un 250 grammes trop affiné. Ok. Euh, là, vu que c'est pas précisé en termes de super, c'est qu'on est sur un super sang, ouais. et donc euh, au moins l'avantage c'est que c'est costaud, ouais, chatoyant mais pas brillant, ouais. okay. et euh, évidemment euh, laine Myrinos. Okay. Oui, quasiment tout est dans laine Myrinos. Oui, oui en fait la plupart du temps c'est pas précisé, mais effectivement euh, c'est des laines Myrinos. Hein. Ouais. Dès okay. qu'on est chez des drapiers qui euh, ont un peu de, de bouteilles, euh, ouais. ça marche. Tout à fait. Ok, ben bah, nickel pour moi. Impeccable Il y a toujours un petit peu de doute qui reste après avoir choisi le tissu, pour ma part, en tout cas, je me dis que ça se trouve, parmi les milliers de tissus, il y en avait un qui me correspondait mieux. Ou que, en passant du petit carré de tissu au costume entier, ça ressemblera pas du tout à ce que j'imaginais. Mais bon, il faut avoir confiance en son rendez-vous, avoir confiance en le conseiller, et même en votre choix. Et après le doute, il ne restera que l'excitation de voir le rendu final. La grande difficulté quand on est chez un tailleur, c'est qu'on n'est pas confronté aux vêtements finis. On est obligé de choisir sur un petit échantillon de tissu. Euh, et c'est d'autant plus dur qu'on qu a un projet compliqué. Voilà, quand on commence à chercher une rayure, un prince de Galles particulier, c'est plus dur. Si on cherche un costume gris et un costume bleu, je pense que la projection est plus facile. Après, c'est un problème de vie, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, il faut se jeter dans la vie en, se, en, en prenant ce, ce risque et ce piment de se dire qu'on tente une aventure. Normalement, le professionnel en face est un professionnel, donc on peut être en confiance avec lui. Quand vous m'avez parlé de rayures, j'ai essayé de vous en présenter plusieurs. Après, suivant les rayures, moi et suivant les clients, je peux, suivant le profil que j'identifie, attention, c'est peut-être un peu fantaisie ça, ou cette couleur est, attention, c'est un peu criard en grand, faites attention. voilà. Donc il faut s'appuyer quand même sur le professionnel. C'est lui qui va donner la ligne jaune en disant, attention, c'est intéressant, ça c'est plus intéressant. Et puis après, bah voilà, c'est le piment de l'affaire, c'est-à-dire qu'il faut se jeter euh, en ayant ce petit frisson de se dire est-ce que ça va être convenable Franchement, honnêtement, moi j'ai plus de 100% des clients, enfin ça n'existe pas plus de 100%, mais qui sont contents à la fin. Parce que quand vous voyez quatre liasses, vous avez peut-être une hésitation entre ce bleu ou cet autre bleu, mais quand vous voyez le costume à la fin, je, vous, je ne montre pas la liasse euh, qui avait été sujette à hésitation. Donc en fait, le, le projet il devient un absolu, c'est celui-là et pas un autre. Donc il faut se jeter, mais c'est un peu pareil en tout. Si on commence à avoir peur qu'on doute, on ne peut pas avancer comme ça. Donc à un moment, chez le tailleur, c'est pareil. On se lance, on se dit que ça va être bien et puis c'est toujours bien. Donc voilà, trop trop hâte de voir ce que le choix de tissu va donner sur le costume entier. Je vous retrouve dans les prochains épisodes pour vous parler des étapes suivantes dans le projet du costume sur mesure. N'oubliez pas like, commentaire, abonnement si la vidéo, si la série de vidéos vous plaît et si vous voulez soutenir la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. pas prévu assez ouais. et donc il euh, y a pas mal de pénurie. Euh... Bah attends attends, faut que je regarde le tissu. Ah pardon. <rire>